Mais je suis content aujourd'hui, j'ai enfin réussi à avoir du chauffage. Ouais, un lance-roquette d'anniversaire. Ah oui, ça c'est.. Là on sent le côté <rire> classe quand même. Hein. Alors comment ça marche déjà ce jeu Je le connais ce mec là Ah oh, tiens Magazine de cul, ça peut toujours servir. Quoi quest ça un Goliath Ouais. Il y a un hélico aussi. Ouais, voilà, plus d'hélico. Ah ah. Vous arrivez à le finir Ah, merci. Hop, skive. Oh, bon. Ah, je crois que j'ai tiré encore avec un lance-roquette le euh, clip-cheat Voilà, ça ira mieux. C'est rien. Ah, non, c'est rien. Non, c'est rien. Non, c'est... Ouh, ouh, Attention Ah, je savais bien que je l'avais reconnu à la voix Le qui protège... bah, la bande de briques, on vient pas de l'exploser en même temps? Ouais, bonjour, amis robots! Non, ça marchera pas. Du sang pour des robots, ça marche pas. Briques, va falloir que t'apprennes. Euh... <rire> des boulots! Et voilà, de l'huile, à la limite, de l'huile! Pourquoi on peut pas récupérer cette hey, arme là Quelle arme Comment a-t-il réussi à se prendre uh, <rire> une bonne défense. <rire> oui. bon, face face bon, Je face face face face face What What face <rire> Shoot me in the face, in the face. C'était les ordres du beau sac. Nettoyer les villages de bandits et chercher les chasseurs de l'arche. C'est quoi l'arche C'est quoi, quoi l'arche peut-être mais moi au moins je peux marcher un... Je re redescends, je vais prendre des photos. Peut-être que si je te saute dessus d'abord, j'arriverai à lui sauter dessus après. Non. Attends. Tu me fais la courte, Anaïs mm -hmm. Ouais. Ah. Oui C'est pas un psychopathe assoiffé de sens, c'est un brutasse. Et <rire> kiss each other. Sérieusement. Il y a toujours le monsieur Maurice. Daisy, je te aime beaucoup more than that bandit like in that robot. You are a diamond in the rough, or a flower surrounded by shrapnel-ass stuff. I will hang myself from my own tombstone if within you I cannot put my bone. Wow, this is really, um, could you excuse me for a second? Thanks. C'est ça, va vomir pendant 2-3 heures et après c'est... C'est ça. Quoi Bon, bah faudra en trouver une autre. À moins qu'il soit nécrophile. Oh, putain, il est efficace quand même. Non ah t'as un super casque Rocco. T'as oh, pas massacré oh, ton clavier je sais pas, Ah je bah si... Pas, le casque ah, pour les oreilles. Bah oui. Bah nous justement, quand on a le casque sur les oreilles, on en entend très oh. bien. Qu'est-ce que c'est intelligent ouais je veux dire il est vachement gagnant dans le sens de l'organisation hein. avant il chargeait juste à coup de gros points donc on doit poser des lampadaires c'est ça moi aussi j'ai un lance tant qu'ils sont loin hein. ah. Peut-être pas dans cette. Ouais, non, prenez le pont là. Prenez le pont. <rire> oui, c'est plus sûr. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. <rire> Alors mais moi moi quand on m'a dit qu'il y a une forteresse imprenable, <rire> moi je dis je veux y aller, attends, je veux tester. Mais elles sont il a toujours pas... imprenables les forteresses. C'est pour ah, ça oui, qu'on les prend. Ça, au ça, ça, final. Les ah non il est moche celui-là, il est moche Euh. Je tente. Ouh elle fait mal la troisième Ouais, vrai. Je me fais agresser par les ingénieurs. dangereux, le les ingénieurs. Oh, c'est vachement dangereux oui. Ici, les diplômes, ça se mérite. Oh là là là là. Oui, <rire> moi j'aime bien comme toujours 90% des dégâts sont faits par une personne dans le groupe. Ouais, j'ai rien à faire encore. Oh Attends, moi je tire sur Seb. Tu ah. tires sur quoi là Ah, d'accord, j'ai pas vu. Ouais, je tire pas. Surprise. Et <rire> <rire> <rire> ouais, enfin, c'est du verre. Hein. All done. Now grab the voice OK. 1 2 unfortunately... oh, Maintenant, j'ai une voix de naze. Maintenant, <rire> <rire> j'ai une voix de naze. <rire> de gros toccard Super Ma voix se transforme Le malaise s'empare de moi <rire> J'ai l'air d'une grosse qui. <rire> Intéressant ce dit. <gadget>. <rire> Je me demande ce qui... Oh mon dieu J'ai une voix atroce Ah Bonjour messieurs Ah T'as trouvé des gens toi oh. Ah oui bonjour y a pas, y a Ah après il y c'est Oh, je suis en train de les tuer en masse c'est génial Ah, un autre Oh, Jimmy oh, Jimmy Il y a un gros là-bas Ils en mettent un Donc là, il y a une petite mission à faire. Ah oui, il ordonne l'exécution immédiate de tout ouvrier ayant plus de 15 minutes de congé depuis 3 semaines. Les pelotons d'exécution et les guillotines seront bien là. Ouah wow. <rire> Ça marche aussi dans la vraie vie, ça Si on écoute des visites guidées, on peut se faire rembourser les impôts Silence Oh là, j'ai une voix vraiment pourrie. <rire> Pour Trop longtemps, Léo. Oh. Ouais. Ouais, Snapchat. Et il montre quoi, le Snapchat je ne euh, pas, je ah n'ai pas regardé. censé exploser. C'est... T'as lu les objectifs quand même Comme quoi il fallait détruire la grue T'as pas effleuré l'esprit de seconde que la grue pouvait se disloquer ah. Oh, un gros cœur ah, C'est marrant, ça allait faire c*****. Just think, right now, this could be... Ah oui ça c'est une bonne campagne de pub. Ça ça une bonne campagne de ah pub ça commando. pour commando non commando. la foire Et au commando. commando Voilà commando le commando, commando, le moment pour le moment le oui oui oui bah attends, oh ah oui, c'est je suis en bas! Ah, merde! Résiste! Non, on sait, vous. J'ai envoyé ma grenade à la tronche. J'espère que tu t'en veux pas. Attends. Voilà! Ah, ah, elle est beaucoup mieux. Bon! Et donc, il y avait des ennemis dans le coin. Alors, comme ça, la reine des pastèques m'en veut encore? Ah, la reine des pastèques. Pas que ce soit clair. Je crois non! Quand on s'est tapé une bonne entrecôte gratos, c'est dur de devoir payer pour un vieux sandwich. Ah You know what I'm talking about? Dex! I'm talking about Dex! Il était presque pété maintenant. Il marche dans le vide. Ah bah non, il marche plus. C'est quoi ça? Je sais pas. C'est une tourelle à qui s'est collée oh, contre. Il un rayon juste au-dessus. Vas-y, il laissera peut-être le faire. Il a pas envie. Si Si vas-y oui. ah, Merci Nice. Hein Aïe Ah c'est pas gentil Du coup Parce que j'ai rien suivi, qu'est-ce qu'on a fait Où sont les ennemis J'arrive pas à les voir. Vous êtes là ah, le temps que j'arrive, ils sont déjà morts, ça sert plus à rien. C'est une blague. Bah, <rire> bah non, c'est le principe de l'arme. Ah, J'adore. Et... Pourquoi il fait quoi Bah son nom, bah, c'est Infinity. L'inscription dessus parle bien. Euh, ouais, voilà. C'est-à-dire Ça tire des balles à l'infini C'est ça, ça consomme pas de munitions. Voilà. Ah ouais oh vache, Et ça compliqué. se recharge pas <rire> Quoi Tu serais comme sa maman Une maman avec un flag et un langage ordurier Aïe <rire> aïe aïe aïe aïe aïe aïe Bonjour Monsieur <rire> Bonne journée <rire> <rire> oh, gars, <rire> oh. Bonjour à <rire> C'est ça exactement dire. On va en demander pas tant. Ah, C'est calme. Alors, Seb, il est bien ton pistolet. Il est très bien. Et le fusil d'assaut, il est bien. Il est parfait. Oh Il a juste explosé, Je Ouais, quand même. <laughs> will be free of If you get killed, I'm gonna be really pissed. Ah. Noted. If you live, I'm tearing those clothes right off your body. Yeah, we're standing right also here. Yeah, Nobody right, wants to hear that. De survivre, hein. Go on. If you see Tina, tell her I said hi. Or, no. Tell her I said, oh God, put it out, my retinas are melting. Elle sait ce qu'elle veut dire. Seb, tu es là Il suffit de lui taper sur la tronche et de l'emmener. voilà